Assaillant lourdement armé, muni d'une ceinture explosive pour cette attaque répugnante, c'est ce que dit le, le chancelier autrichien. Les dirigeants européens ont réagi avec la même tonalité, hein, désir hier soir nous ne céderons rien, assure Emmanuel Macron. Beaucoup estiment que c'est l'Europe, le modèle européen qui est visé, c'est ce que dit par exemple Michael Linhart, l'ambassadeur d'Autriche en France. C'est une attaque qui est certainement dirigée contre nous tous, contre... Contre l'Europe, contre nos valeurs, les valeurs européennes et républicaines. Nous avions des attaques horribles il y a peu de temps en France. Aujourd'hui, elles sont en Autriche et demain elles peuvent être dans n'importe quel autre pays européen. Où nous devons prendre des actions en concertation, en concertation européenne, parce que justement, ce ne sont pas nous seuls qui sont touchés ce sont c'est l'Europe, c'est nos valeurs, c'est les, les valeurs républicaines. C'est l'Europe qui doit servir les